Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Comment réussir en bourse quand on est salarié ?» Et bien actuellement, si vous êtes salarié et que vous n'avez pas énormément de temps la journée, vous avez une opportunité extraordinaire, c'est le Bitcoin. C'est vraiment la valeur à suivre actuellement. Vous pouvez soit acheter du Bitcoin et attendre qu'il monte, soit vous pouvez le trader. Par exemple, vous ouvrez une position le matin et vous la fermez le soir. Vous vous mettez un take profit avec un stop loss, pas trop éloigné et à ce moment-là vous avez des très grandes, grosses probabilités pour qu'à la, la fin de la journée vous ayez fait un gain substantiel de 5 à 10 vu la volatilité du bitcoin. Donc pour le moment il est à 8000 euros, euh, près de 10 000 dollars donc euh, il faut le trader à la hausse euh, mais bien sûr si vous voulez éviter euh, des petites pertes, il vaut mieux savoir à quel moment le prendre le mieux possible, et vous avez ma formation ici euh, au scalping qui vous explique euh, comment faire, chercher les meilleurs points d'entrée, mais sinon euh, vous pouvez très bien euh, donc, euh, scalper euh, le, le, le bitcoin, c'est une valeur vraiment idéale actuellement, et vous avez différentes plateformes euh, qui permettent de le faire, et vous avez même euh, la plateforme eToro, donc, qui vous permet de trader euh, le week-end également. Pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres plateformes qui permettent de trader le week-end, mais si jamais euh, je trouve d'autres plateformes, eh bien, je ferai peut-être une vidéo sur ce thème-là euh, où vous avez la possibilité de gagner et de trader. Donc et c'est très amusant quand vous avez la possibilité de, de faire ça le week-end. Donc vous montrez alors à, à vos copains donc les gains que vous, avez, que vous avez fait pendant le week-end. Donc c'est assez génial. C'est ce qui s'est passé hier, euh, hier dimanche et hier samedi. Il a pris 7 et 8%. Donc ça fait 15% sur le week-end. C'est vraiment génial. Donc moi, je, je traite de deux manières. Donc J'investis à long terme et je fais du scalping euh, sur le bitcoin. Et euh, ça me réussit euh, déjà pas mal, pas mal du tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, n'hésitez pas à en faire profiter d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et eh bien c'est le moment, abonnez-vous ici, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.